Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo toujours à Washington avec mon ami professionnel, conférencier professionnel Guy Burkhardt. Ouais Standing ovation, merci d'être là en tout cas, merci, aujourd'hui on veut partager avec vous ce qui nous a enrichi, ce qui nous a nourri ici à la convention des conférenciers professionnels à Washington D.C. Mais on... avant, mais avant, comme il fait très chaud, on cherchait une casquette, on n'a pas trouvé de casquette. Oui, parce que là ça tape. Oui, ça, ouais, ça tape fort. Ouais. Alors j'ai décidé aujourd'hui exceptionnellement de faire quelque chose que personne n'a jamais encore osé faire. J'ai peur. Je vais faire un... Un ice bouchon <rire> Alors un ice bouchon et, et il va y avoir droit hein. Oh Alors, non un Ice Bouchon Ah bon d'accord Je remplis le bouchon d'eau en fait, C'est l'Ice Bucket, mais ah, l'Ice Bucket Mini. Voilà, et, et voilà, t'es bien arrosé là hein. Ça ressemble plus à un baptême qu'autre chose. <rire> <pour> <rire> Alors maintenant je vais me faire aussi un. Alors un n'a été écrit, rien n'a été écrit, tout a été ah improvisé. Alors vas-y c'est toi qui va me le dire. Ah ben ah ben je... Allez, mets un boy. Ouh j'ai déjà peur. Allez. Parce que moi j'ai pas de voilà. cheveux. Ah, okay. <rire> ça C'est terriblement fou. Il fait très chaud. Il faut s'hydrater. <rire> Pour continuer dans la foulée, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, nous avons été nourris de grands professionnels, des professionnels du monde du sport, du monde de, euh, de la télévision, du monde de la conférence tout simplement, on a eu affaire à des grandes stars américaines et internationales. Ah ouais. Vraiment, c'est enrichissant. Mais on n'a pas vu Schwarzenegger. On non, attendait on Schwarzenegger, mais on l'a pas vu. Euh, non, pas vu. Pas quand vu. tu parles de grandes stars, c'est... Mais, de... mais c'est oh. Des stars ouais. si, si, parce que ici aux états unis tu, tu sais es. que la NBA, oui, NBA c'est sacré, c'est grand, c'est le sport national, enfin ils ont le football, ils ont le baseball un... et ils ont ouais, ouais. le basketball. La NBA c'est un truc énorme. énorme. Mais hier il y avait un gars, il était tellement grand, exact. il était noir dans le noir, j'ai pas fait attention. Un mètre, en... 1m98, regardez et cette ouais, photo, j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir lui parler personnellement. Ah. Regardez sur la photo, je suis là avec lui. Et moi je suis rentré dedans, euh, j'ai pas fait attention, je crois que j'étais rentré dans le mur. <rire> C'était énorme. Et en fait cet homme, tu sais comment il s'appelle, tu t'en souviens et eh bien, il s'appelle Walter Bond. Ah, ouais, Et c'est justement de lui dont je voulais vous faire part. Il nous, a dit, il nous a dit hier Next year I will be bigger, stronger, better, faster because I'm a professional. L'année prochaine, je voudrais être plus grand, plus fort, meilleur, plus rapide parce que je suis un professionnel et cette phrase moi en tout cas moi elle m'a particulièrement touché parce que c'est ça chaque jour on essaye d'être meilleur que, le, que la veille et la raison pour laquelle nous sommes ici euh, à Washington nous avons investi en nous nous avons investi pour nous pour se faire former pour être meilleur non seulement dans nos professions mais également dans ce que nous sommes chaque jour aujourd'hui je suis un homme meilleur qu'hier oui, avec grand, tout ce que j'ai entendu plus alors, grand ça va être difficile plus hein. grand je ne peux pas j'essaye de sortir du cadre mais j'y <rire> arrive pas alors pour toi Qu'est-ce que ça veut dire cette citation Il a joué dans les Utah Jazz, il a joué ouais, chez ouais. les Pistons. Voilà, on a une grande personnalité ici aux états unis Ça a été un honneur de pouvoir converser avec lui également. Toi, donc cette phrase, comment elle ouais, résonne en oui. toi cette ouais, phrase Pour moi, elle est très importante puisque moi, je m'occupe surtout du service client. Hein, le service client pour booster les entreprises. Je dirais même booster les entreprises avec le service client. Donc si on est meilleur, si on est plus grand, si on est plus généreux, Effectivement que si on a toutes ces qualités qu'on veut mettre en avant, on obtient évidemment des résultats qui sont encore plus performants, plus efficaces, plus rapides. Et dans ta vie personnelle à toi, ah, ben qu'est-ce que ça veut dire pour toi personnellement ah, ben Moi ça veut dire simplement, c'est une chose qui est très simple, plus grand et meilleur, ça veut dire que chaque jour, il faut continuer à s'améliorer, à donner, à être à l'écoute des gens, de manière à répondre à leurs attentes. Mais j'ai un petit peu cette déformation du service client, où je, je suis toujours focalisé sur... Comment les entreprises peuvent doubler leur chiffre d'affaires grâce au service client. C'est plus fort que lui, il faut qu'il parle business. Hein. Donc, ah, je te ouais. parle de toi, ouais. toi en perso, <rire> en tant qu'être humain, le Guy, mets-toi à poil. Ah ben non, mais alors... alors euh, si ouais. on te dit demain, être plus grand, plus rapide, meilleur, ça veut dire quoi pour toi, personnellement, au plus profond de toi Ah ben pour moi, personnellement, ça veut dire simplement faire encore plus de vidéos avec Michel <rire> Et on va aller bientôt à la prochaine vidéo, on va s'éclater je vous dis à... Plus tard, nous allons <rire> filmer une prochaine vidéo, donc chaque vidéo... Elle sera on... encore meilleure, plus grande, tu vas voir On partage avec vous des phrases, des citations que oui, nous oui. avons puisées lors de cette convention. Oui, oui. Ça nous enrichit et on va partager ça avec vous. Et on, on, les, traduit. Vous. Et on les traduit, et on, et on parce les que les traduit sinon il y en a qui ne vont pas comprendre. Sans sous-titres en plus. <rire> Rien, parce qu'on pouvait plus... faire en belge aussi, si ah, vous regarde, voulez. On est <rire> venu en vélo, on ne ment pas, les vélos ah ouais, bien, sont là, les On les est vélo en vélo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, à très très vite, merci de nous suivre. Bye